Salut, bienvenue dans Musique Amscriberé, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, on va parler de la qualification des intervalles. On va enfin comprendre ce que veut dire majeur et mineur. Ah là là, enfin Attention, il est nécessaire d'avoir suivi les épisodes 9, 10 et 11 avant de voir celui-ci. Bon, en fait, c'est encore mieux de voir toute la série, mais bon. Rappelez-vous, il existe plusieurs types d'intervalles selon le nombre de notes qu'on énumère entre deux sons. Intervalles de seconde, de tierce, de quarte, de quinte, de sixte, de septième, d'octave, etc. On a aussi vu qu'il y avait d'autres notes entre les notes bécart, c'est-à-dire do, ré, mi, fa, sol, la et si. Pour atteindre ces notes, on peut utiliser des altérations qui vont augmenter une note d'un demi-ton ou la diminuer d'autant. Ici un sol, là un sol dièse, et là un sol bémol. Du coup on aura plusieurs types de secondes, deux tiers, de, de quarts. je vous propose de les énumérer en partant d'un DO. Entre un DO et un RÉ on a une seconde, mais entre un DO et un RÉ bémol aussi puisqu'on énumère deux noms de notes différents entre DO et RÉ. En revanche, on n'a pas autant de demi-tons entre DO et RÉ qu'entre DO et RÉ bémol. DO, RÉ bémol, un demi-ton uniquement. DO, RÉ bécard, un ton entier. Pour distinguer ces deux types de secondes, on va utiliser les termes majeur et mineur. Mais en fait, il arrive qu'on considère l'intervalle entre un Do et un Ré dièse. Dans ce cas-là, on parlera de seconde augmentée. Une seconde composée d'un demi-ton est appelée seconde mineure, parce qu'elle est plus petite. Une seconde composée d'un ton entier, c'est-à-dire deux fois plus grand, est une seconde majeure. La seconde augmentée sera constituée quant à elle d'un ton et demi. Ensuite, on a l'intervalle de tierce. L'intervalle entre un Do et un Mi est une tierce, mais si le Mi est bécart, la tierce est majeure. Alors que si le Mi est bémol, c'est-à-dire plus bas d'un demi-ton, on a une tierce mineure. La tierce mineure est composée d'un ton et demi. Pour ceux qui suivent, en effet, c'est la même composition que pour la seconde augmentée. Mais cette fois, on parle de l'intervalle entre un do et un mi, pas entre un do et un ré. Donc c'est bien une tierce et pas une seconde. Et la tierce majeure est composée de deux tons complets. Pour l'intervalle de cartes, on a là encore plusieurs possibilités. Alors, entre un do et un fa, on a une carte qui est dite juste. Elle vaut deux tons et demi. Je vous renvoie à cette vidéo parfaite de Science Étonnante avec la participation de Vlet Tapas qui explique en détail et de façon claire l'origine de la constitution des intervalles. Mais on peut parfois considérer l'intervalle entre un Do et un Fa dièse. Dans ce cas-là, la carte elle est plus grande que la carte juste, donc on parle de carte augmentée. Elle se compose de 3 tons pile. C'est pour ça qu'on appelle cet intervalle un triton. Et j'en parle tellement souvent dans Partoche que si vous suivez, ça doit vous dire quelque chose. Vient ensuite la quinte. Une quinte juste est l'intervalle formé entre un DO et un SOL. Elle est constituée de trois tons et demi. Alors si on considère l'intervalle entre un DO et un SOL bémol, la quinte est diminuée. Elle se compose de trois tons pile. C'est la même composition d'intervalle que la carte augmentée. Mais comme pour tout à l'heure, le nom est différent parce que là, on parle de l'intervalle entre un DO et un SOL. Donc cinq notes énumérées, et pas entre un DO et un FA, où il n'y a que quatre notes énumérées. L'intervalle de sixte peut être majeur ou mineur. Donc entre un DO et un LA bémol, on a une sixte mineure, elle est composée de 4 tons, et entre un DO et un LA, on parle de sixte majeure, elle est constituée de 4 tons et demi. Enfin, pour la septième c'est pareil, entre DO et SI bémol, c'est une septième mineure, et l'intervalle est composé de 5 tons. Entre un DO et un SI bémol, on a une septième majeure, composée de 5 tons et demi. Enfin, entre deux DO successifs, l'intervalle est une octave juste, et elle se compose de 6 tons Pile. Voilà, alors vous n'avez peut-être pas saisi l'intérêt d'avoir des noms différents pour des intervalles qui valent le même nombre de demi-tons, mais en fait c'est utile selon le contexte harmonique, c'est-à-dire la tonalité qu'on utilise. Je rappelle aussi que tout ça marche pour n'importe quelle autre note que vous choisissez. Quelques exemples, entre un LA et un FA dièse, vous énumérez 6 notes, donc vous avez une sixte. Et vu qu'on a un LA bécard et un FA dièse, on a une sixte majeure, elle est composée de 4 tons et demi. Deuxième exemple, entre un mi bémol et un sol, vous comptez mi, fa et sol, donc trois notes. C'est donc une tierce. Mais regardez sur le clavier de piano, on a quatre demi-tons, donc deux tons entiers. Il s'agit donc d'une tierce majeure. Entre un si et un fa, vous avez une quinte. Mais vu qu'on compte trois tons entre ces deux notes, vous avez une quinte diminuée. Je vous laisse vous amuser avec ça. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous a plu, dites-le moi en écrivant un commentaire, hein, ça serait cool. Le sujet du prochain épisode, il est plutôt sympa et ça a un rapport avec Camelot. Bon réveil, soyez heureux, écoutez de la musique, bisous